Chanson pour crier à l'aide Parce qu'on se comprend entre quadripèdes Mais moi et mes potes on a tout chose à dire Il faut que le monde change pour que l'on respire Vous êtes arrivés en même temps que nous Cette planète nous appartient autant qu'à vous Dans cet écosystème '600 si chez nous Mais autant à disparaître à cause de vous C'est nous, les animaux mignons Et nous aussi on peut être Vous avez détruit notre planète Terre Comme c'est trop tard et vénère Gardez vos et, et laissez nos, nos forêts Aimeriez-vous vous étouffer avec nos déchets Voulez-vous qu'on vous bon vos propriétés Nous on est bientôt SDF parce qu'on n'a plus de foyer Quand est-ce que tu prends les transports en commun T'as vraiment besoin de ta voiture pour aller chercher le pain? En, en plus, plus est de métro, pétrole polluaire en temps c'est nous, les animaux mignons, qui nous aussi on peut être on. Vous avez détruit notre planète Terre, Comme c'est trop tard, on est vénère Vous prenez nos fourrures pour vous faire des manteaux défense pour créer vos pianos Et si vous envie dehors on pourrait vous faire la peau Votre solution à l'anxiété, nous parquer dans, dans des eaux Pour vous faire une beauté, vous tuez nos nouveau nez C'est comme si on se maquillait avec vos bourrelets On voudrait faire une dédicace à nos amis qui peuvent voler Vous leur offrez à manger, dans ça je finit je par les gaver C'est nous, les animaux mignons mais nous aussi on peut être bons Vous avez détruit notre planète Terre Donc c'est trop tard nous sommes des animaux, on n'a pas de conscience. Vous en avez une, prenez-en conscience. Tout ce temps à courir derrière les billets verts ne sauvera pas la nature de notre bonne vieille terre. Pour prendre une bouffée d'air frais, éloignez-vous du nucléaire. Pour continuer à vivre, vous savez ce qu'il reste à faire. Vos enfants ne verront pas toute la richesse du monde. Alors pour remédier à ça, rejoignez-nous dans la ronde. Des animaux mignons, mais nous aussi on peut être cons. Vous avez détruit notre planète Terre, donc c'est trop tard, on est nerfs.